Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Writer. Nous allons voir comment aligner la numérotation des notes. Notre document comprend quelques notes de bas de page. Le numéro est aligné sur la marge de gauche et le texte sur le retrait de paragraphe. Cette présentation est définie dans le style de paragraphe utilisé « Notes de bas de page ». l'onglet « Retrait » fixe le retrait avant le texte à 0,6 cm sauf pour la première ligne qui commence à moins –06 par rapport au texte, c'est-à-dire à 0. L'alignement à gauche peut déplaire quand le numéro est à deux chiffres. Pour aligner les numéros sur cette position, nous posons une tabulation dans le style. Onglet tabulation, nous alignons par exemple à moins 0,2 cm par rapport au texte. Pour fixer par exemple ici. Alignement à droite. La règle nous confirme que la tabulation a été posée. Et l'avoir définie dans le style permet qu'elle soit disponible pour tous les paragraphes utilisant le style. La tabulation est posée, mais comment demander à LibreOffice d'insérer la tabulation lors de la création de la note ou sur les notes déjà créées Eh bien, outil, note de bas de page et de fin, et la commande qui permet de définir les styles à utiliser et d'insérer du texte avant ou après le numéro. Le code représentant une tabulation est la barre oblique inversée T. Donc la barre oblique inversée, également appelée anti-slash, est le même code que pour la commande édition recherchée et remplacée. La tabulation avant alignera le numéro ici et nous ajoutons une tabulation après pour aligner le reste du texte ici. Notre numérotation est bien alignée sur la tabulation. Le dialogue permet également de renvoyer les notes en fin de document. Dans ce cas... Un saut de page est généré, utilisant le style de page, note de bas de page, et permettant ainsi une présentation différente. Il est possible toutefois de renvoyer les notes en fin de document sans générer de saut de page. Pour cela, sélectionnez tout le texte du document, menu édition, tout sélectionné, ou le raccourci clavier CTRL A. Notre document pour l'instant ne contient qu'un paragraphe, mais le principe est le même, quel que soit le nombre de pages. Puis, insertion section et dans l'onglet note de bas de page, demander de regrouper en fin de texte.